Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui ici à l'Aïol pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire sous le soleil de l'Aubrac et je vous emmène bosser à la coopérative Jeune Montagne en compagnie de Mickaël. Salut Mickaël Et salut Jerry Bon alors c'est quoi ton job ici toi Je suis fromager. Fromager, donc on va alors, fabriquer alors, du fromage. On va fabriquer du fromage mais du, de, de l'aïol AOP. Ouais, c'est celui qu'on voit ici. C'est celui qu'on voit là, ouais. et, et de l'atome de l'Aubrac. La fameuse tome la de, fameuse tome de bah Écoute, J'ai hâte. Oh. Allez, c'est parti. Je vais te montrer notre belle fromagerie. Et alors qu'est-ce qu'on va fabriquer aujourd'hui, Nickel ah, Aujourd'hui, on va fabriquer du laïol ouais. Du layol et de, et de la pour la ligo de l'aubrac. Super. Bah, je suis là venu pour ça, moi. On est au cœur de la fromagerie. Génial. Ben. Alors la première chose que le fromager fait le matin en arrivant, en prenant son poste, il va vérifier le, les résultats du lait. La qualité, quoi. La qualité, ça la qualité ah. microbiologique, ouais. puisqu'on a un lait cru et, pasteur, et non pasteurisé. Donc il faut quand même être assez vigilant que les, les ramasseurs nous euh, ramènent le lait la veille pour que le labo puisse avoir le temps de faire ses, ses analyses. Dès que j'ai fait mes analyses, je peux euh, commencer à amener mes laits en cuve. Okay. Et je vais faire venir mon lait. Euh, Alors ici. comment tu fais ça Grâce à ce panneau de commande, bien, je peux faire venir mon lait euh, des temps Oui ah, donc trucs. tout est automatisé quoi. Alors, Tout est automatisé, oui. <rire> Et voilà. Allez, hop. Donc le fameux tablier pour tailler notre fromage. Très à bosser. Donc là, la cuve est prête à être. Euh, Comment à être tu le vois ça On vérifie avant toujours parce que. Le net, on peut on plonger a... la main dedans. Alors on peut y aller. Alors, alors on va faire le test de la boutonnière. Je ne sais pas si tu connais. Non, vas-y. Tu plonges la main à 45 degrés. Là, comme ça, à 45 degrés. Tu lèves juste le bout des doigts ah ouais. et tu fais une résistance avec le pouce. Et ça fait une petite ah oui ça fait comme un gel un peu. Ah c'est bizarre comme fait sensation. La, ouais. fait un flambi, hein. Bon bah génial Donc maintenant on peut décailler. Voilà. Alors ça veut dire quoi décailler Donc on va lancer euh, les brassages et ouais. les décailleurs. Ça va couper quoi en fait. Elles vont couper ça euh, en tubes. Donc on veut des, des petits grains. Et on, on décaille par progressivement et ça va nous faire. On va augmenter la vitesse. On okay. va augmenter la vitesse progressivement mais de façon exponentielle. Donc là oui, tu vas pouvoir euh, retirer oh, le cahier qui est sur le. Je mets là Qui est en face Oui, oui. C'est la pelle à neige, ça Parce qu'il y avait de la neige dehors, hein. Donc ça permet de laisser le, le sérum s'écouler pour pouvoir presser. Merci, hein Donc là, on rase le cahier pour le, le faire partir et on rase aussi euh, la cuve pour éviter que ça colle. Là, on récupère le cahier qui est ouais. déjà coupé en cubes. Et on le met dans les... Et on le met dans les, le met dans les pour les presser. On va rentrer tous les morceaux, on va les mettre au milieu. Allez, hop Et on peut fermer. Donc ça soit la toile. Et après, attention faut pas mettre le les doigts. Et voilà. Et là, c'est parti pour un pressage. Et alors, ça fait combien de temps que vous faites du fromage Et ici hein Ça fait euh, 60 ans qu'on fait du fromage, Jerry. Ouais. Ce qui n'est pas rien. Ça fait, euh, on a quand même une belle tradition puisqu'on perpétue euh, le layol depuis euh, plus de 500 ans. Ah, c'est une tradition donc, de 500 ans C'est une tradition de 500 ans sur euh, le plateau de l'Aubrac. Cette tradition Et toi, ici à Jeanne-Montagne. Alors moi j'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans. Okay. Tu as toujours été fromager Ah non, non, non. Alors, moi j'ai un parcours euh, assez atypique. Enfin, j'ai passé un bac S spécialité maths. J'ai ah. travaillé à la banque, donc ça n'a strictement rien à voir avec l'agroalimentaire. grande Je suis tombé sur Jeanne-Montagne un peu comme par magie. Donc, donc là, euh... qu'est-ce qui se passe Notre presse, elle est bonne là Mais là, la presse est quasiment bonne okay. à être sortie, donc elle reste une demi-heure pressée. Donc euh, ensuite, on va la sortir, on va la couper en pain et on va la mettre en salle de maturation. Okay. Où elle va rester à euh, pendant une nuit pour ensuite être euh, broyée, salée et montée sous forme bah, sous de forme, tombe, quoi. de l'aïeule. Et, et moi, mon travail s'arrête ici. Ah bon Mon job s'arrête ici, oui. Euh, donc moi, je réceptionne le lait, okay. je le caille, j'en fais une première tome et ensuite, les aides fromagées vont récupérer cette première tome pour en faire euh, du fromage. Qu'est-ce qui te plaît dans cette boîte Eh bien, l'ambiance. La convivialité, la solidarité, le respect qu'on a entre nous et euh, avec la hiérarchie et vice-versa. Bon, et tu me montres les produits finis quand même. Moi, j'ai envie de goûter. Quoi. On va aller voir la cave finale alors. Waouh, génial. Allez, on y va. Moi, si j'y connais rien quand j'arrive ici, comme toi, comment tu as appris tout ça Eh bien, Jeune Montagne m'a proposé une formation d'annonce scolaire à l'île d'Aurillac, qui est une, une école assez reconnue pour tout ce qui est agroalimentaire, fromagerie. Ok. Et à la suite de laquelle, j'ai pu obtenir mon diplôme de technicien en transformation laitière. Et si tu devais changer un truc dans ton job, ce serait quoi Ah, surtout rien. Waouh Alors là, c'est la cave d'affinage. On a une, case, une cave d'affinage, donc c'est une cave de démarrage. Elles bah, bah, sont magnifiques, ces tomes. Ah, elles sont magnifiques. Bah, c'est des mmh. fourmes. Et toi, comment tu vois ton évolution, ton job demain bah, Écoute, euh, je me verrais bien participer à l'élaboration de, de nouveaux produits. Ah oui Ah oui, en recherche et développement, ça me plairait énormément. Waouh Bon, et on peut goûter, là, weekend Alors, euh, non, pas maintenant. Mais ah j'ai bon une surprise pour toi. Ah, l'heure. j'ai hâte. Allez. À ah, montagne pour les paysages et le plateau de l'Aubrac. Le fameux débat, plutôt l'ayole pour moi. Lève tôt même en vacances. Oh les crus pour garder nos belles traditions. Le sport régional, pêche. Alors qu'est-ce qu'on a comme fromage ici là on a le une pâte pressée. On a un, un buronnier, une pâte molle, les cires, une pâte lactique à Celui-là, je le reconnais. Alors, on va le goûter. Dégustation. Merci. Mm. Super bon. Ouais, alors, c'est quoi ce taureau, Michael Ah, ce fameux taureau, c'est la tradition de l'Aïol. Selon la légende, il faudrait toucher les cornes du taureau ah bon pour gagner Allez, bonheur, hop, <rire> argent et lundi. prospérité. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici à l'Aïol, n'hésitez pas, ils recrutent. Ils sont déjà combien ici 160, Jerry. Une belle équipe. Il manque plus que vous.